Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui on va tester un tout nouveau jeu sorti tout juste il y a deux semaines sur toutes les plateformes. Le 14 février, la Saint Valentin, sur Android, iOS et même sur Netflix Games. Je ne savais même pas qu'on pouvait jouer sur Netflix, je l'ai appris avec ce jeu.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 Très sympa, je l'ai testé et on va avoir du gameplay ensemble, je vais vous montrer ça. Alors déjà, les infos globales sur le jeu. C'est un jeu relativement original. Hein. Je n'avais pas testé de jeu comme celui-là et même joué ou vu des jeux comme celui-là depuis très longtemps. Si vous en connaissez d'autres et que c'est qu'une pâle copie selon vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais vous allez le voir. Hein. Il est très récent. Ah, pour l'instant, tout juste hein, un millier de revues. Vous allez le voir, mais il est extrêmement bien noté. Donc on le voit, il est sur Google Play, il est sur Apple Store, il est sur Netflix. Hop, Je dézoome parce que j'étais un peu zoomé... Euh... En fait, et on le voit, donc il y a une petite page. Alors je pensais que cette page allait nous apprendre quelque chose, hein. mais alors je vous mets le film. Hein, regardez, je vous le mets en accéléré. C'est la petite intro qui nous met du jeu. Voyez, on voit un peu le jeu, comment ça se passe. Hein. Ça tire tout seul sans automatique. Je vais vous expliquer tout ça. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors là c'était la vidéo qu'ils ont sorti avant le pré-register, pour s'enregistrer avant la sortie, vous le voyez, il y a un, un, un site officiel, il est très simple, ton riderreload.com, il nous explique que c'est. La quête, euh, le but du jeu c'est d'éviter les pièges et d'éclater les ennemis, vous allez le voir. C'est vraiment très sympa et ça détend ce type de jeu. Ça fait longtemps, encore une fois, que je n'avais pas vu de petit jeu comme ça sans prise de tête. Et puis encore une fois, on le retrouve sur Netflix Game. Alors là, j'ai halluciné. Je dois être le seul mec peut-être à ne pas savoir qu'il y a du jeu sur Netflix. Hein. Mais en tout cas, je l'ai découvert avec, mais même pas avec le jeu, avec la page pour préparer cette vidéo. On le regarde, il y a 487 notes. Sur le store de l'Apple Store, en tout cas, 487 notes très précisément, une note moyenne de 4,6. Franchement, c'est une bonne note. C'est sur le store français, si on regarde le global, on a euh, 1100 notes. Les notes sont plutôt très bonnes, hein. il y sait très bien. Un peu court, c'est ça euh, qu'ils euh, qu disent de manière générale, c'est un peu court, mais il est très sympa. Moi en tout cas, je l'ai trouvé bien fait et vous allez voir tout de suite, je vais le lancer. On va cliquer sur ouvrir, on va arrêter de parler et on va tester et voir le gameplay immédiatement. Alors je ne l'ai pas lancé en avance, juste pour que vous voyez le téléchargement et tout ce qui s'y passe. Pour le sizing, je suis encore une fois sur iPad, iPad Pro 2022, la dernière version en 12 pouces 8, le plus grand de tous. C'est pour ça que l'image peut vous paraître un tout petit peu plus grande que si vous recordez votre, votre iPhone ou votre smartphone et sort, sortez l'image pour en faire une vidéo. Au niveau du menu, bon, c'est très fourni, il y a beaucoup de choses pour qu'on comprenne qu bien tout. C'est relativement simple, même s'il y a plein de trucs. Au départ, il y a un mode externe que vous n'aurez pas accès. Actuellement, bloqué. jouez plus pour y arriver. Il va falloir jouer un petit peu plus longtemps, quelques heures pour y aller. On a un petit équipement. Ouais, il y a un équipement puisque Au fur et à mesure des missions, vous allez le voir, on va peut-être en récupérer. Vous allez pouvoir débloquer des armes, fabriquer des armes, mettre des tenues. Vous récupérez un nombre de points, un nombre d'attaques un type de munitions également, stock de munitions vides, obtenez de nouveaux équipements en explorant des tombons, en ouvrant des coffres et en participant à des événements. Bon, en lâchant aussi des petits coups de CB, comme vous allez le voir. Il y a aussi en niveau 2, hein, commun, munitions de frappe aérienne. On peut choisir des types de munitions. Je peux les mettre à jour. J'ai pas assez de manuels. Il faut des, il y a un coup de mise à jour. Il faut des manuels de munitions. Bon, en gros, des parchemins, des guides qui vous expliquent comment monter. On a aussi euh, un stock de bracelet vide on peut mettre un bracelet, le bracelet permet d'augmenter les capacités de Lara, on a terminé le chapitre 2 pour débloquer des masques quantiques offrant des pouvoirs ultimes, on a de, le stock de fournitures vides, obtenez de nouveaux équipements d'explorant blablabla, bla. ça permet d'avoir de nouveaux équipements sur soi et pour finir le stock d'amulettes qui nous donne aussi des nouveaux skills, on a aussi deux autres boutons fabriqués qui permet, une fois que vous avez ramassé suffisamment de parchemin, de pouvoir fabriquer et d'équiper des éléments. Vous voyez, tout simplement, j'ai tout dans tous les stocks. Hein, pour les amulettes, c'est valable. Pour tout, le fusil à pompe, par exemple, je l'ai fabriqué. Et euh, on a aussi tenue, qui permet de changer de tenue. Bon, moi, c'est pas le kiff ultime cette tenue, mais... Ça apporte hein, des, euh, des ça peut apporter euh, des compétences en plus. Là en tout cas, celle-là n'en n'apporte pas. Même si je l'aurais préféré avec ce petit skin, cette petite veste à l'ancienne. Hop là, on ressort d'ici. Vous avez vu, hein, on avait aussi amélioré le bouton amélioré qui permet d'augmenter les stats. Augmenter l'attaque, augmenter la vie. C'est plutôt bien pensé, même, il faut bien l'avouer. Ça reste du très classique pour le moment. On a d'autres menus, hein. on a le menu, donc le menu équipement, on a le menu monde, c'est là qu'on va lancer le jeu, je vais vous montrer après. On a le menu relique, avec les reliques, hein, ça nous permet d'augmenter certaines stats. Par exemple, l'augmentation de la guérison pour la baleine, parce que quand on est dans le jeu, on récupère de, des stats au fur et à mesure. Si on se fait pas toucher, notre vie remonte. Ou on peut ramasser des items plutôt pour que notre vie remonte. Et on finit avec des événements en cours. Classiquement, il y a des events. Pour essayer de les faire tous les jours, découvrir de nouvelles missions sont disponibles chaque jour. Mission hivernale, winter adventure et à venir on voit ce qui arrive. Hein. Pas d'événements à venir, revenez plus tard avec les nouveaux événements. On a des récompenses avec chaque événement. On a des récompenses supplémentaires pour récupérer euh, des euh, jetons, des petites pièces, des petites disques de reliques. Des gemmes aussi. Vous le savez, les gemmes c'est de la balle, les gemmes c'est la vie. Et en haut à gauche, on a le niveau et l'XP. Vous voyez, j'ai joué euh, allez, une petite heure et donc je suis niveau 2 pour le moment. J'ai découvert le jeu très récemment sur le, la première page. Donc on se retrouve avec des choses un peu plus classiques. Et bon, faut bien que le jeu euh, fasse de l'argent. Donc 6 jours, 23 heures, vous le voyez. On a un bundle déjà, offre, coffre de butin. On récupère 525 gemmes. Pour 6 balles évidemment n'achetez pas sur iOS achetez sur android ça coûte là il a 599 sur android il est 1 euro de moins donc évidemment on va aller chercher 7 euros en moins et on va pas aller payer 6 balles sur android on a aussi D'autres choses, hein, d'autres stores. Là, c'est des stores qui Enfin, des stores. Là, c'est des, des quêtes qui montent au fur et à mesure. tu es 40 boss et je vais obtenir des gemmes. C'est pour nous inciter à jouer au début du jeu. Pour nous permettre d'avoir un une rare incinérateur. Par exemple, une relique, hein, un masque en récompense finale. On a aussi les tâches quotidiennes, comme celle de se connecter, tout simplement. Qui nous donne des récompenses pour arriver à la fin. Une récompense finale qui va nous donner des gemmes et des morceaux de parchemin. Et plein d'autres choses. Hop là, on la ferme. Ça marche, ça fonctionne très bien. On a aussi les bundles récurrents qui nous permettent voilà, d'avoir des plans pour des nouvelles balles, d'avoir un pack hivernal glacial qui va nous donner des, euh, des pièces, qui va nous donner des gemmes, 1200 gemmes, 25 000 pièces, on est quand même tranquille. Bref, de quoi se stuffer un peu mieux et gagner un petit peu euh, dans le jeu. Hop là, je la récupère, la récompense quotidienne. Et gagner plus rapidement des niveaux dans le jeu et aller plus vite dans le jeu et surtout finir le jeu plus vite. On a aussi tout ce qui est les connexions hein, d'Apple, Facebook pour synchroniser son compte il y a le Discord du jeu, on peut supprimer son compte là, c'est très rare hein, qu'on ait tout de suite aussi simplement la suppression du compte. On a aussi la messagerie interne hein, qui nous dit par exemple que l'event commence, hein. on a le système de récompense d'exploration, on a le système de défi aussi quotidien, il nous explique, on clique dessus, blablabla. Bla bla. bon classique, le tuto est très bien fait hein, en revanche. Et pour finir, on a verrouillé ce débloque, après avoir terminé la partie 10, qui est un système de quête aussi, si je dis pas de bêtises. On part tout de suite jouer, ça coûte 5 billets, vous le voyez, hein, je suis limité, actuellement bloqué, jouer plus pour y accéder, ça me coûte 5 billets pour aller jouer, je vais aller jouer et vous allez voir... C'est relativement simple. Donc au départ, remporte, vous avez remporté une nouvelle capacité. Donc je choisis à chaque niveau. Peut, enfin à chaque niveau, non. Il y a des niveaux paliers où on récupère une nouvelle capacité. Et on choisit la capacité. Par exemple, tir électrique. Vos tirs étourdissent vos ennemis pendant 0,75 secondes. Explosion. Les ennemis meurent en explosant. Et on voit 8 projectiles qui touchent vos ennemis. Frappe. Une chance de tuer l'ennemi en un coup. Ou d'infliger de gros dégâts au boss. Évidemment je vais prendre frappe et regardez donc c'est très simple, hein. je me déplace avec le stick sur la gauche elle tire automatiquement Lara, dès qu'il va y avoir des ennemis donc j'avance, là je suis sur une pièce un petit peu intermédiaire j'ai la roue de la chance tranquillement, alors je ne suis pas sur le premier niveau du jeu hein. j'ai déjà fini intégralement le chapitre 1 je récupère 225 c'est un, un bon tirage hein. Hop là, je suis content, j'ai récupéré 225 pièces et j'avance sur le niveau d'après, à la fin de chaque niveau elle passe une porte comme ça, elle saute. vous allez voir j'arrive, elle va tirer Quasi immédiatement Dès que ça va s'ouvrir Donc il y a Hop là Vous voyez ça tire Faut que je fasse attention là Ça tire Qu'est-ce que ça fait Si je marche de l'autre côté Ça baisse la deuxième Donc je passe ça Hop je me méfie quand même hein. Je surveille Je passe ça Est-ce que je peux récupérer Ouais j'ai récupéré l'item Il n'y avait rien Il n'y avait pas de mob Sur ce niveau là On est plutôt tranquille J'ai eu la tête de la vanne donc vous le voyez là, ça tire tout de suite. J'ai pris le, le fusil à pompe. Il faut que j'évite ce qui me tire dessus. Hop là, oh, je suis en train de me faire déboîter, dis donc. Je tire au fusil à pompe parce que c'est l'arme que j'ai choisie. Avec le pistolet, ça tire évidemment. Oh là là là, là je me fais bien déboîter. Hein. Je pourrais pas encore passer. Hein. Oh, je me suis fait fumer. J'ai été extrêmement mauvais. J'attends. Je prends des pièces. Apprentissage rapide. Lara gagne 30% d'expérience en plus. Boost majeur de vitesse d'attaque. Coup vicieux. On va prendre le boost majeur. De vitesse d'attaque au fusil à pompe qui est un peu lent, ça sera quand même beaucoup plus utile. On continue. Là, il faut que je bouge vite. si Je, ah, je suis en train de me faire fumer. Laissez tomber. Comment je suis mauvais. Là, quand l'archer il me cible, il faut vite bouger. Vous voyez, pour qu'il qu me rate. Ok, je l'ai fumé. Je l'ai fumé. Je l'ai fumé. Je ramasse les pièces et se continue. C'est un jeu qui est Pas trop difficile. Si euh, je pense pas que j'ai bien fait de prendre le fusil à pompe. Mais faut être très réactif. Hein, et faut surtout pas avoir un device qui lag. Il est plutôt bien fait. Vous voyez, on, on arrive à anticiper pas mal. Hein. Les tirs des adversaires. Au niveau 3 où je suis en tout cas. On est plutôt bien. Tire 2 projectiles supplémentaires par biais. Je vais tirer en biais. Je vais tirer, vous allez voir, devant et maintenant. Et sur les côtés. Ça, c'est quand même sympa. Là, c'est la vendeuse. C'est quand même sympa. Tu vas me soigner, boost de santé, augmente votre santé max de 1% ou guérison 40% de points de vie. Allez, je vais prendre le boost de santé, même si euh, c'est vrai que j'aurais eu besoin euh, de quand même de me soigner. On continue, et je vais tirer sur les côtés à présent. Franchement je le trouve bien fait, voyez l'archer tout de suite, hop je change et c'est lui qui va me tirer dessus Je le, Hop là je m'en bouge, ouh c'est chaud hein vous avez vu hein c'est bien chaud Hop lui maintenant, hop toi t'as un tocard, hop on continue sur lui, hop là on bouge je me suis fait soigner C'était gratuit, on bouge c'est gratuit, hop là on bouge c'est gratuit je récupère de la vie Lui toi t'es mort, toi t'es un gitan. et voilà c'est plié ça va, c'est pas trop dur ce niveau, je continue de récupérer des petits boosts, tir rebondissant, tir électrique, étourdir, hein, ça va être bien sympa, je ramasse les pièces, je me suis fait geler, tiens, je marchais plus lentement, et voilà, je devrais arriver bientôt au boss, vous entrez dans une étape énigme, Toucher pour fermer, je connaissais même pas, Élucider les énigmes de tombeau et obtenez des reliques qui vous donneront plus de puissance. Très sympa, j'ai 30 secondes avant que la relique disparaisse. Bonne chance, donc on va déjà shooter lui On va éviter lui, on va shooter lui aussi Je lui ai mis un coup fatal je pense Je me suis fait glacer, hop là lui il est fini Il faut que je bombarde quand même Si je veux pas me faire fumer, hop là Vas-y fume-le, hop là Stickers commun, est-ce que tu veux me le rendre Ouh, c'est chaud Voilà, c'est chaud, ça brûle, toi tu es en train de te faire fumer Et, et toi c'est bon, c'est fini Et voilà, est-ce que je l'ai eu Je l'ai eu, j'ai eu le sticker, j'ai fini l'étape En moins de 30 secondes donc on est bon, je ne connaissais même pas, vous avez vu il y a une petite pause en haut, je peux faire une pause sur le jeu, je suis en train de... faut les semer eux parce qu'ils sont relous, hop là, il faut pas que je me fasse geler, sinon je vais me faire fumer avec la grosse pierre, normalement on est bon, on est bon, allez encore un coup, vous avez vu je lui ai mis un petit coup critique, hein. ça lui a fait plaisir à lui, hein. la grenouille là-bas elle est un peu relou, mais ça va le faire, voilà, et hop, je reporte qu'il fout le vie. Je suis à 1050, donc j'ai fait un bon choix. Et là, il faut que je trouve... Allez, tir rebondissant, tireur d'élite, ça performe. l'hermie. Allez, je prends encore deux projectiles supplémentaires. Allez, hop là, tu vas me ramasser la relique. Voilà, est-ce que je peux la voir Hop là, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Où je me suis banané Je ne sais pas si je l'ai récupéré, là. Non je sais pas, je crois que je me suis fait bananer peut-être sur le coup Là il faut que je le fume lui, voilà, je vais là, hop, des grenouilles elles sont en mousse, c'est facile J'aimerais bien arriver quand même euh, au boss pour finir, ça serait pas mal du tout Hop là, voilà, hop, on continue de les fumer, les grenouilles elles sont un peu nases, donc c'est facile Allez hop, je me suis fait toucher là d'ailleurs tu vas me rendre de la vie, je pense. Tu vas me rendre de la vie. Hop là, je termine fin du loup. Et c'est plié. Et on arrive. On arrive. Et pas étape 9 sur 30. Voilà, on arrive à un petit boss là. Un petit boss au niveau 10. Les petits boss, ils sont un petit peu plus chauds. A la fin, on aura un autre boss. Franchement... Vous N'hésitez pas à je, euh, tester je, téléchargez le jeu, téléchargez-le, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi franchement, je trouve ça très très agréable de changer de style de jeu comme ça, de changer de... Pas, oh, je me suis fumer, de pas être sur un jeu de stratégie. Il n'est pas trop difficile, ça va. Il est super original. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris euh, le coup qui faisait un one-shot, évidemment sur les boss vous ne pouvez pas les one-shot, mais vous pouvez leur mettre des coups critiques, vous avez vu, hein. là je viens de lui passer un coup critique, hop là, je suis passé entre les deux pierres je pense, il est en train de me sortir un loup en carton, waouh, celui a été chaud, et lui il a pris un coup critique, ça lui a fait du bien, ça m'a rendu de la vie, je suis content, lui aussi il a pris un coup électrique, il est en train de se faire fumer, non, voilà, banane pour toi mon grand tu es en train de te fumer. Ton pote le loup, je vais le fumer aussi. Oh, tu viens de bien me fumer là. Franchement, il a fait bien mal son coup. Hop là, allez, on continue de te fumer, mon pote le loup. Je pense que t'en as plus pour longtemps. Un petit 210, ça t'a fait plaisir. L'autre, je lui ai mis bien critique instant. Il est mort, à peine sorti. Il vient de se faire électrocuter. Franchement je peux rester là être frappé comme ça J'ai même plus besoin de... Ouh non non parce que là s'il me touche Et ça fait mal là Allez allez allez allez allez allez allez allez allez allez Allez allez allez Et je vais pas mourir là Je peux pas mourir là Je me la racontais donc je peux pas mourir là Je peux pas mourir... Voilà voilà voilà voilà et c'est plié, j'ai terminé ce niveau intermédiaire du chapitre 2. Au final, mon avis sur le jeu, un très bon jeu, très bien réalisé, un petit jeu d'action qui change vraiment et qui fait plaisir. N'hésitez pas à le tester et à mettre en commentaire votre avis les amis. Moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas en jouant à ce petit jeu. On va en tester bien d'autres, on a Call of Dragons qui va arriver sur la chaîne le 28 mars les amis. On va le tester en profondeur, celui-là il va faire